Bonjour! Je veux vous raconter l'histoire d'un petit souvenir que j'ai acheté en Allemagne. Donc c'est pas ça le souvenir que j'ai acheté, ça c'est des petits sous et c'est gratuit, on les prend dans les bars ou dans les restaurants, ça j'aime beaucoup. Mais mon souvenir, c'est quand on a pris le bus de Berlin à Leipzig, euh, on avait faim, donc on a acheté quelque chose à manger à la station de bus et on a pensé essayer les bonnes bières allemandes en même temps, donc on a acheté de la bière et là on a réalisé, mais on n'a rien pour ouvrir les bouteilles, donc il faut acheter un ouvre-bouteille. Donc j'ai cherché, mais il n'y avait pas beaucoup de choix, pas beaucoup de magasins et finalement, j'ai réussi à trouver des ouvres bouteilles qui étaient tous plus laids les uns que les autres. Donc, le moins laid que j'ai trouvé, c'est celui-ci. <rire> Mais je l'aime beaucoup parce que c'est un souvenir de Berlin, souvenir de mon premier voyage en Allemagne. Et il est quand même très fonctionnel, il est gros, il est solide. Il fait sa job, il réussit à ouvrir les bouteilles de bière. Donc, même si c'est une bouteille de coke et que je trouve ça très laid, c'est un souvenir positif et je vais le garder. <rire> Salut!